Et salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi. Il y a quelque chose dont on a déjà parlé je crois sur une de mes vidéos. Au niveau de la technique, c'est là, au niveau des genoux. J'allais dire, les genoux, euh, les genoux très près l'un de l'autre. Ça en fait c'est un truc, le moyen mnémotechnique c'est de se dire que vos genoux ils sont boulonnés en fait. Faut essayer de boulonner vos genoux. Et là du coup ce qu'on voit c'est, là ils restent très très près l'un de l'autre les genoux. Ça c'est... Je regarde le jeu par là-bas, ça veut dire que le receveur est ici, ça c'est mes pieds, ok Le fait d'avoir les genoux, enfin vos, vos, vos, vos pointes de pied rentrées vers l'intérieur comme ça, et du coup vos genoux qui vont être ici, ça va faire que vos pieds, vos, quand vous allez dérouler vos pieds sur votre backpedal, votre talon il va pas pouvoir toucher le sol. Mécaniquement, votre talon il va pas pouvoir toucher le sol. Et ça fait aussi que du coup vous allez pouvoir mettre de la vitesse dans votre backpedal, ce qui est pas le cas si vous avez les jambes ouvertes, un peu façon, euh, un peu façon squat en fait. On veut, on veut éviter cette position de squat. Ce que j'appelle la position de squat c'est quand, euh, quand tu vas être, euh, je, je dessine comme ça, mais vu du dessus, tu vas avoir tes genoux comme ça, ok, et puis là du coup hop, ça c'est ton mollet, puis ça c'est tes pieds, vu du dessus ça va donner ça, nous on veut éviter ça. Du coup ce qu'on veut c'est être boulonné, ce que je disais, du coup en fait vu du dessus ça va donner mes, mes, euh, mes cuisses parallèles, mes jambes qui vont sortir légèrement vers l'extérieur comme ça, et mes pointes de pied qui vont rentrer. Ça c'est ce qu'on cherche à avoir, c'est la stance qu'on cherche à avoir, c'est cette stance là qui vous donnera sur un backpedal, si vous jouez backpedal technique, c'est ce qui vous donnera la, la meilleure mécanique corporelle pour exécuter le mouvement. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache que depuis peu, tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don, il y a disponible dans la bio.